Bonjour, je suis Jeannette Secoura, je suis la directrice de Jackson. Jackson a été créé il y a 10 ans dans ces beaux locaux par Damien Birambeau. Saviez-vous que Damien Birambeau était un des premiers enfants du Téléthon Et saviez-vous que l'AFM Téléthon était un des premiers partenaires de Jackson Et oui, c'est aussi grâce au Téléthon que Jackson a pu voir le jour. Donc aujourd'hui, rendons hommage à Damien et soutenons le Téléthon. Mobilisons-nous tous ensemble c'est hyper simple pour chaque contribution faite sur le site ou sur l'application J'accède, notre partenaire Axa à tout cœur apportera un don à l'AFM Téléthon. Téléchargez l'appli J'accède et détaillez l'accessibilité des lieux que vous fréquentez. Plus le nombre de contributions sur J'accède sera grand, plus gros sera l'échec apporté à l'AFM Téléthon et à la recherche médicale. Vous l'aurez compris, vous aurez un impact majeur. Alors je compte sur vous, téléchargez tous l'application J'accède et détaillez l'accessibilité des lieux que vous fréquentez. Comme ça, vous aidez le Téléthon et vous aidez des milliers de personnes à savoir où aller selon leur mobilité.